굿 מorgen, אלי ידן. נוטס איתי. מחרת מגדלה פרגימל, מישנה גימל. ורודה מרה ביודה. בית הכנסת שחרר. אין מספידים בתוחה, ואין ממשירים בתוחה חבלים, ואין פורצים לתוחה מצודות, ואין שוחחים על גגופי רות, ואין אסינים אותו כפנדאריא. שנתיים מה ומשימותי את מקדשיהם מקדושה תנו. אפכן אפכן שומל מין. עלול לא יתלוש מפני אגמת נפש. On continue, dernière Mishnah qui parle de la Dusha de Bet Knesset qu'est-ce qu'on fait avec la Dusha d'une Bet Jusqu'à maintenant à c'est quand on a vendu, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a reçu, qu'est-ce que l'acheteur peut faire Maintenant, on va s'intéresser avec Rabbi Uda, qui a dit encore une, une Al-Kha, Bet -Akneset, Chahav, une Bet -Akneset qui a été détruite, qui s'est effondrée, peu importe. Ouais, et bien, euh, ça fait que maintenant, une Bet Knesset en général, c'est un endroit qui s'étend sur une grande, un grand espace. Et du coup, on a envie d'utiliser cet espace pour faire plein de choses. Il y avait avant la synagogue. Mais non, non, la synagogue a été détruite. On l'a plus reconstruite même. On a construit ailleurs. Du coup, elle est restée comme ça, en, en ruine. Et bien, malgré tout, on, on, on, on, on aimerait bien utiliser tout, tout cet espace pour en faire quelque chose. La méchante va dire tu peux rien en faire. En l'occurrence, Maspidine, Betochon, on ne pourra pas l'utiliser en lieu de réunion pour faire un expéd, pour faire une raison funèbre à quelqu'un qui est décédé. Entre parenthèses, ça signifie qu'on n'a pas le de faire une raison funèbre dans une bataille Knesset. Les commentateurs, ils rapportent ici le Tifer Tissel en dessous, ils rapportent que c'est uniquement pour quelqu'un de simple, pour quelqu'un qui est d'une famille importante, là, qui est là, on a le droit de le faire. Surtout si on tire encore plus. Et euh, donc, donc, on ne pourra pas faire des spédimes dedans. On ne pourra pas tisser dedans des cordes. Parce que quand se tisse des cordes à l'époque. Vous savez comment ça se passe Les fils, ils sont tressés. Il faut tresser plusieurs fois et puis après on tresse ensemble les fils. cest ce qui fait toute la force. De la, de, la, de la corde, de la ficelle. Donc on a besoin d'un grand espace, comme ça on peut s'amuser à, à bien les... On a, on a un grand espace, on peut tirer des, des grands fils pour les tresser. Eh bien la machine interdit de le faire dans la à 7. Ça c'est donc mafchil habalin, être tressé des, des cordes. Ben pour si notre prôme et aussi, on ne pourra pas mettre dedans des pièges à oiseaux, puisque imaginez un grand espace vide, l'endroit rêvé pour les petits oiseaux. On aimerait bien venir maintenant mettre, un, mettre des, des pièges à, à pigeons, par exemple eh bien, on n'aura pas le droit de le faire. On ne pourra pas non plus étendre sur son toit des fruits, ça signifie que même le toit de l'Etat il est de Migusha. Or pour étendre, de mettre des fruits à sécher, des fruits à sécher, mais des figues par exemple, des doigts, des dattes, et eh bien on a besoin d'un grand espace, tranquille, et on ne pourra pas le faire sur le côté de la Batekneset, même si la Batagnaset a été détruite. aussi notre kapandaria, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour en faire un kapandaria, un raccourci. Kapandaria, ça vient du mot Ademakifna. Daré et Ulbea. C'est un mot contracté. Kapandaria, Ademakifna. Daré, kapandavri. Et Ulbea, je vais me passer par lui. Jusqu'à ce que je vais faire le tour, je vais passer par là. Vous savez que dans une synagogue, on n'a pas le droit de raccourcir un raccourci en rentrant dans une synagogue. Ouais, c'est fréquent, non Écoutez, tu très fréquent, On est d'un côté de la synagogue, soit on fait le tour de tout le binyan, soit on rentre 30 secondes dans la synagogue et on ressort à sourd. Après, il y en a qui vont permettre, si on rentre dedans, qu'on s'assoit et qu'on dit un Pasouk, ou qu'on dit un, une Mishnah ou quelque chose. Après, c'est pas déjà une discussion en général, c'est toléré. Chez Chez comme nous dit le Pasouk, en rapport avec le fait que tu n'as que même lorsqu'elle a été détruite, elle garde sa chat, comme nous dit le Pasouk, et Migdeshechem, que shalom je vais, dans les c'est écrit, que je vais détruire vos Migdashot. Et de là, on déduit que le Gdushatan Afkchen Shomemin. C'est une tournure, c'est dans le Tosatim Tavi précise. Au lieu de dire V'et Migdeshrem et Shomem, la Dora nous dit Vachimoti et Migdeshrem, même lorsqu'ils sont Shomemim ils resteront Kadosh. Gdushatan Afkchen Shomemin, leur Dusha elle est là, même lorsqu'ils sont Shomemim, même lorsqu'ils sont ruinés. Autre précédent de la Mishnah, Alubo Asavim, Loitloch. Malgré tout, imaginez maintenant des murs on commencer à pousser des herbes. Vous allez me dire, au ben, moins pour l'honneur de la bataille, on va aller les, les couper. La me dit, « loit loch, je ne Pourquoi pas les cueillir. Pourquoi » Pourquoi Cette fois-ci, pour une autre raison. Pas pour la bataille, parce que si tu laisses la ruine à se délabrer encore plus, les gens, quand ils vont passer, ils vont avoir pitié encore plus. Et ça va leur faire un pincement au cœur. Et comme ça, ils vont débourser de l'argent pour la reconstruire. Alors que si tu vas commencer à lui couper les herbes, il y aura moins de peine. De là, on déduit le président. On a le droit de couper les herbes et de les laisser sur place. Ce qui est interdit, c'est de les couper pour les données pour les supprimer, les données à manger aux animaux, peu importe, que dans ce cas-là, on a un intérêt à ce que l'état délabré de la bête à Knesset, il soit franchement bien délabré aux yeux de tous, comme ça, tout celui qui va passer à côté, il va soit il va prier pour que Hachem reconstruise la bête à Knesset, ou soit même s'il a les moyens, de débourser de l'argent pour la reconstruire. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la comme tout cela.